Bonjour à tous, nous sommes le 24 février 2021. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais regarder un peu euh, sur tous les euh, bons du trésor, le rendement des bons du trésor, euh, euh, 10 ans qui est rendu à 1,41 à, à l'heure qu'on se parle. Là. Euh, L'article est derrière moi, là, euh, ça vient de sortir, euh, parce que Paul hier a parlé et euh, on commence à paniquer sur les marchés euh, boursiers euh, dû au fait que les rendements du bon du des, des bons du Trésor, surtout le 10 ans, le 30 ans aussi, augmentent, eh bien ça présage de l'inflation. Et euh, on sait très bien ce que Paul avait dit et qui a été ré réitéré hier. Donc, euh, euh, même si on se trouve avoir... Euh, de de l'inflation même à 2% on n'augmentera pas les euh, euh, le taux euh, les taux d'intérêt directeurs euh, c'est ce qu'il a dit et euh, mais euh, lorsqu'on a les bons du trésor euh, comme le, le rendement des bons du trésor comme ça qui augmente ça présage comme je vous dis de l'inflation et ce que Paul Volcker avait fait en 80, en 80 dans les années en 80 là, euh, on sait très très bien que freiner cette inflation là euh, mais euh, à co en mettant en augmentant les taux d'intérêt et euh, historiquement, c'est ça qu'on a fait toujours. Ben. » On, a fait, on va aller voir tout à l'heure euh, quand même sur le long terme. On parle d'inflation, mais c'est euh, ce c'est pas paniquant à long terme. Mais les marchés boursiers, euh, euh, d'une manière quotidienne, euh, paniquent souvent. Donc, euh, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et euh, est-ce qu'on va connaître une inflation euh, exubérante? Peut Probablement pas. Euh, c'est sûr que la Fed continue à injecter massivement la Fed euh, directement liée au trésor euh, la secrétaire du Trésor américain, Jérôme Powell, liée directement à Jeannette et Hélène, euh, continue main dans la main à, à, à avoir cette philosophie-là d'impression monétaire à partir de rien. Et il faut pas oublier que la Fed, même si on ne le voit pas, euh, euh, si on s'en va sur euh, des sites économiques, on voit très, très bien que la Fed, euh, malgré le plan de Biden là, qui, vaut, qui, qui est accepté, c'est une question de temps, le, euh, le, deux, le 2000 milliards, c'est un, un Bon, c'est 2000 milliards, là, on va arrondir. Euh, donc, malgré ça, il y a 120 euh, milliards qui sont injectés à tous les... Euh, c'est tous les, attendez, c'est tous les semaines euh, sur le marché euh, obligataire On achète des actifs. Dans le fond, euh, la Fed, euh, euh, ce qu'elle fait, elle augmente son bilan, euh, achète toutes sortes d'actifs qui, dans le fond, euh, euh, même des dettes d'entreprise, et ça ne sera jamais remboursé. Donc, euh, elle s'amuse à faire ça en maintenant artificiellement le marché qui euh, est euh, au bord du précipice. Euh, lorsque je dis ça, il faut faire attention. Je parle pas nécessairement de, de crash, parce que je pense pas qu'elle a fait va laisser faire. Euh, cependant, ce qui peut arriver, c'est une correction, une bonne correction, et surtout au niveau des technologies, parce que euh, comme Tesla, euh, la valorisation... Euh je sais qu'Elon Moss, encore je répète, est un visionnaire, mais euh, dans les faits, euh, une valorisation comme ça est beaucoup trop élevée, à moins que Elon Moss, mais il y a beaucoup de compétition au niveau des voitures électriques, comme on a parlé hier. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça, on veut parler, on veut regarder les bons du trésor 10 ans et pourquoi euh, cette euh, folie, euh, euh, parce que les bons du trésor euh, augmentent, augmentent, donc on se trouve anticipé euh, de l'inflation. Il y a beaucoup d'argent euh, qui, qui est en ce moment sur, euh, euh, ben, pas dans le, oui, dans les marchés boursiers, mais aussi dans les comptes de banque des individus. Par contre, il y a certaines franges de la population qui en souffrent. Euh, J'ai placé ça sur mon site euh, boursetechnique.com. Euh, C'est un article qui vient de sortir, euh, qui a beaucoup, beaucoup de... Il y a un quart de la population euh, qui a été vraiment atteint au niveau euh, financier. Euh, euh, bon, aux États-Unis, Canada, mais qui euh, souffre de la crise du coronavirus, je parle au niveau monétaire, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais par contre, il y a beaucoup de, de personnes qui ont pro, pleinement profité de, de cette crise-là et des entreprises aussi, et ont beaucoup, beaucoup d'argent et la, comme je vous ai parlé souvent de la vélocité de la monnaie, on va aller voir ça tout à l'heure, ça ne tourne plus. Donc, c'est ça, les rendements des bons du Trésor 10 ans euh, dépassent 1,4 ben, c'est 1,41 ce matin. Euh, donc, euh, Powell a parlé hier, a dit non, malgré euh, que le les, les taux là, sur les, les bons du Trésor dix ans, euh, malgré que c'est rendu... Euh, ça s'élève très, très rapidement. là C'est sur surtout ça qui est la crainte. Ça va très, très vite. Euh, comme euh, euh, ça, ça, La croissance est très, très élevée euh, du taux d'intérêt sur le bon dix C'est ça qui fait peur au marché et à tout le monde. Euh, mais euh, Powell, euh, très calmement, parce que dans le fond, euh, ils n'ont pas le choix, a dit non, on va garder quand même... Euh, euh, les bons du ta les, euh, euh, le taux directeur euh, euh, bas jusqu'en 2023, pas changer ça. Euh, bon, c'est ça, là, on parle de ce qui arrive en ce moment, parce que l'article vient de sortir, on va aller vo les voir en détail, là, euh, sur euh, ces mercredi, les bons tous trésor euh, Là, on va citer ce que Powell a dit. « L'économie est loin de nos objectifs en matière d'emploi et d'inflation et il faudra probablement du temps pour que des progrès substantiels soient réalisés », a-t-il déclaré mardi. Powell doit parler au comité de, de la Chambre des services financiers à 10 heures. Donc, il euh, est en train de parler. Mercredi, le vice-président de la Fed, Richard Claria, devrait également parler des perspectives économiques de la Banque centrale pour les États-Unis de sa politique monétaire, de la réunion du comité des économistes en chef de la Chambre de commerce des États-Unis à 13h. Dans le fond, ce que Powell va dire, en gros, c'est à peu près la même chose qu'il dit depuis des, des mois, des mois. On va dire peut-être des années, quelques années, deux, un an, deux ans, mais euh, depuis des mois, c'est le même discours. Euh, on va garder les taux d'intérêt bas pour euh, retourner au plein emploi et... Euh, il y a des discours qui sont un peu… Euh, euh, Janet Yellen a dit dernièrement que euh, les marchés, c'était euh, dangereux. On était dans ben, les marchés, la situation économique était très, très dangereuse. Euh, C'est ce qu'elle a dit. Euh, Powell ne parle pas beaucoup de la précarité des marchés. C'est un peu comprenable parce que dans le fond, il veut pas alerter personne. Au moins, à la moindre parole de Powell, souvent, les marchés s'écroulent ou les marchés explosent. Donc, euh, les mots sont calculés dans des euh, situations comme ça. Donc, euh, c'est ça, et euh, on se trouve ici à avoir euh, justement un article euh, de, dans Zero Edge, euh, je pense que je l'ai placé sur mon, mon site, où on parle justement des bons du trésor qui, ce matin, ont explosé. Le, le, les rendements des bons du trésor, non pas le bon du trésor lui-même, qui sont en chute. Les bons du trésor sont en chute, le rendement est plus élevé. Euh, donc, euh, ok ben je pense qu'on va aller directement sur... Euh, euh, les graphiques parce que dans le fond euh, j'aurais d'autres choses à à vous parler, mais ça va être une petite vidéo aujourd'hui. Euh, là, on se trouve à être justement euh, avec. Euh, ben, on va regarder ça en, en gros. Là. Euh, le rendement du bon du trésor, euh, là, c'est sûr que je suis sur un graphique euh, hebdomadaire. Bon, là, on le voit plus euh, au niveau long terme, qu'est-ce que à quoi euh, ça ressemble. Et euh, même si on a une panique au niveau des marchés, euh, ben, les bons du trésor, regardez, c'est ce petit euh, montée-là qu'on a eu sur le 10 ans, sur le 30 ans, on est rendu ici. Euh, on a monté quand même pas mal, euh, compte tenu du fait qu'on avait atteint des creux euh, historiques en, en mars-avril. Donc, euh, Mais sur le long, long terme, c'est le, le, le scénario qu'on a. Là. Sur le long, long terme, ben, on a jusqu'à 80 bits ici. Euh, le 10 ans, je ne sais pas si ça va plus loin, 80, bon mais justement on a jusqu'à 80 lorsque Paul, Paul Volcker a augmenté les taux d'intérêt parce qu'on avait un, une inflation absolument abominable, selon eux mais euh, dans les faut pas oublier que dans les années 50 là, de, après la seconde guerre mondiale, on a eu beaucoup beaucoup d'inflation, les prix des maisons se sont envolés parce que l'économie euh, de reconstruction d'après-guerre, euh, euh, en Europe mais au, surtout aux États-Unis a explosé, donc on avait beaucoup beaucoup d'inflation mais on s'en faisait pas beaucoup. On, on, on avait des taux d'intérêt quand même plus élevés, mais on ne se faisait pas beaucoup de soucis pour l'inflation. Et à partir de, de la folie qui est arrivée dans les années 80, parce qu'il faut pas oublier que dans les années 70, on a eu la crise pétrolière où le pétrole est passé de quelques dollars à 30 dollars le baril en assez peu de temps. Donc on a paniqué et aussi l'inflation s'est mise de la partie et tout s'est mis à monter jusqu'à dans les années 80, et dans les années 80, pour euh, ben, euh, un peu aba ben, abaisser, pour détruire euh, cette inflation-là qui était euh, constante, euh, ben, on a augmenté les taux d'intérêt à presque 20 Donc, euh, en tout cas, on a eu ce résultat-là, et ensuite, on a toujours, toujours eu euh, de ben, l'inflation. Sur le long terme, c'est toujours une inflation qui... qui qui a baissé, là. on dit qu'on vise 2%, mais seulement dans les années 2006, on avait 4%. Donc, est-ce qu'un retour de l'inflation a sur le long terme pourrait euh, atteindre 3 ou 4 mais je le sais pas là en ce moment ce qu'on a ici cette petite montée qui qui, qui, euh, qui fait peur à tout le monde ben c'est pas grand-chose dans le grand grand grand la, la, la, la grande courbe de l'inflation euh, sur euh, 40 50 60 ans c'est vraiment pas grand-chose donc euh, c'est ça on se trouve à avoir euh, cette cette longue courbe de l'inflation, mais qui est pas... Euh, ben c'est des taux d'intérêt, mais euh, c'est relié à l'inflation aussi. Euh, donc, euh, parce qu'on pourrait aller voir probablement à la... Ou peut-être en dernier, si on a le temps. Donc, euh, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire tout simplement sur les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, comme euh, Jérôme Powell l'a dit, mettons, sur le deuxième, mais le taux d'intérêt directeur est ici. Euh, bon, dans le fond, il n'y a rien qui nous... Euh, dit qu'on va retourner à des euh, c'est ça qu'on avait atteint ici dans les années euh, 80, hein, taux d'intérêt mais ça c'est le taux directeur et euh, maintenant on est à ce plateau-là et ça fait pas très très longtemps si on regarde quest ce qui est arrivé, ce qui est arrivé après 2009, on a été un long long plateau on a remonté les taux en 2015 un bout de même et ensuite on a descendu et on débute ce plateau-là qui pour moi va être assez long parce que dans le fond, les euh, la, la Banque Centrale ne peut pas se permettre de monter les taux d'intérêt, euh, ce serait une catastrophe. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est tout simplement euh, ça que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. C'est sûr que euh, je voulais aller voir l'inflation à long terme, mais euh, on peut peut-être euh, rapidement comme ça regarder. Euh, oui, peut-être aller voir euh, si je peux trouver ça. Hein, inflation. Euh, sur le long, long terme, et vous allez voir que c'est quand même pas paniquant. Ce que les marchés font en ce moment, panique. Ça, on va regarder aux États-Unis. Ça se trouve être le, le, le, le, le graphique de... Le, le 1957, 59, 60, on commence de très, très loin. Ici, on a eu la, le gonflement de l'inflation assez spontané, ce qui a fait en sorte que l'or euh, a pris beaucoup, beaucoup de galons dans les années, euh, euh, ben, de, à partir de 71, après une fois que Nixon a, a enlevé l'adossement de du dollar américain. Alors, on a eu euh, une grande période ici d'inflation. Une, une, une, une correction, et c'est là que l'or a tombé aussi, et la dernière course de l'or, ça a été de 77, 78 jusqu'à 80, et l'or est parti jusqu'à 800 Et maintenant, on est ici, c'est un petit peu plus haut, là, dans le fond, on est rendu ici, euh, sur mon site, euh, j'ai le graphique de la Fed, là. donc on est rendu, euh, ça c'est pour vous montrer le long, long terme, l'inflation, et euh, on, va, on va y aller tout simplement pour terminer euh, sur le graphique de la FED, euh, économie, dans mon nom de l'économie ici, et on va aller voir l'inflation, plus à jour taux d'inflation euh, sur le 10 ans, c'est toujours euh, face au euh, rendement, ben, le rendement du trésor donne un signe avant coureur de l'inflation. Et c'est ça ici, c'est cette petite montée-là, on est rendu ici là, à peu près janvier, février, de. de, de, de deux points quelques cent Donc, euh, c'est pour ça que Jérôme Powell a dit historiquement euh, qu'il n'agirait pas, même si on irait à 2-3%, pour euh, ne montrerait pas les taux d'intérêt, mais le taux disant « fait peur au marché en ce moment ». Et c'est la raison pour laquelle on, on craint euh, euh, ce qui pourrait arriver euh, dans le futur. Euh, euh, je sais pas, mais en tout cas, il euh, faut peut-être pas trop s'alarmer. Mais euh, quand même, compte tenu qu'on a eu... Euh, euh, Qu'on a de l'inflation en ce moment sur euh, euh, sur des matières les matières premières, c'est quand même un signe avant-coureur que l'inflation peut continue à monter. Mais de là à dire qu'on va atteindre des sommets comme dans les années 80, je ne penserai pas. Mais euh, on le voit très, très bien au niveau du cuivre, zinc, euh, qui sont des matériaux de base, euh, au niveau du bois d'oeuvre que je vous parlais. Donc, euh, euh, c'est des choses qu'on va surveiller de près quand même. Mais euh, l'inflation, euh, euh, c'est... Euh, va monter un peu, comme je vous dis. Peut-être pas en fou, mais là, les marchés craignent ça. Et pour ce qui est des, ben, des métaux de précieux, l'or, même si aujourd'hui est en grande perte, L'argent, non. Euh, bien, on va avoir quand même, euh, probablement, on va se réfugier encore dans les métaux précieux vu que le contexte est euh, quand même fragile euh, au niveau même des, euh, des chutes, euh, de la chute que la bourse pourrait connaître euh, à court terme. Euh, on va suivre ça. On se revoit très, très bientôt pour euh, euh, une nouvelle vidéo. Donc, euh, merci euh, euh, de, de m'écouter et de, de faire des petits likes euh, sur euh, ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup, donc euh, on se revoit très très bientôt.